Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur FrenchGB. Aujourd'hui on va parler de Cover 3 et de pourquoi la Cover 3 a évolué et de ce qui fait la différence finalement aujourd'hui entre une Cover 3 et une Cover 1. Et vous verrez que c'est vraiment très très mince. Je vais d'abord vous expliquer du coup c'est quoi une Cover 3 et ce qu'elle était à l'époque, donc euh, au moment de son invention, entre guillemets. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi en fait jouer Cover 3 aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et enfin, on verra du coup la, la Cover 3 moderne, donc du coup, qu est ce qu'on appelle Cover 3 Match. Savez... J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi voilà, dans un premier temps, ce que c'est une Country Cover 3. Donc quand on dit Country, c'est une Cover 3 Drop Zone. Donc Drop Zone, c'est vraiment les joueurs vont... Euh, c'est une passe, bah, on part de l'endroit où on était jusqu'à cet endroit-là sur le terrain. Voilà un petit schéma. Et du coup, j'ai volontairement fait ça sur une iphone form Parce que euh, la, la, la Cover 3, en fait, comme elle était dessinée à l'époque, était très intéressante parce qu'elle permettait de, de descendre un joueur dans, dans la boîte en plus. Et en fait, du coup, de, de jouer tous les tous les gaps. Et euh, la Country Cover 3 a cet avantage que les Overhang, donc les, les deux joueurs que j'ai dessinés en vert Ici, donc, un, un overhang, c'est un, un joueur qui surplombe le terrain. ces deux joueurs-là n'ont pas d'autres responsabilités, finalement, que, que l'extérieur du jeu, en fait. Ils sont, euh, sont, du coup, euh, libres d'aller à la, euh, très rapidement, parce qu'ils n'ont aucune responsabilité directe, verticale et toutes ces choses-là. Ça, c'est le, le véritable avantage de jouer une country cover 3, c'est que vos overhangs sont, sont libres et n'ont, en fait, aucune, quasiment auc aucun conflit. Si on peut le dire comme ça. Et ça fonctionnait très bien à l'époque, donc, compte des formations comme celle-là, parce que finalement, des menaces verticales, il n'y en a que trois. Le Tyden et les deux receveurs. Donc le Tieden, j'ai écrit Y et que j'entourais en jaune. Et en fait du coup ça tombe bien parce que nous on a trois zones profondes, donc trois zones profondes pour trois menaces verticales, tout va bien. Mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus et je vais vous expliquer pourquoi assez simplement. Voilà donc j'ai redessiné notre country cover 3 en face d'une spread et en fait là du coup vous voyez bah, qui est-ce qui s'occupe des verticales en fait. Si euh, Sam et euh, l'outside linebacker euh, drop dans le flat directement ou sont inspirés par la course, bah, qui est-ce qui s'occupe de, des verticales et du coup là votre safety il a deux verticales à jouer Ou vos corners ont deux verticales à jouer Et là ça devient tout de suite beaucoup plus complexe L'autre problème c'est les RPO et les play action C'est à dire que du coup à chaque fois qu'il y aura une play action ou un RPO Donc un mouvement de course hein, en fait finalement Le problème c'est que les, les, les middle linebackers vont être aspirés par le jeu Puis que vous allez complètement ouvrir le milieu du terrain Parce qu'en fait vous avez deux joueurs Donc vos deux overranks, qui vont dropper dans le flat okay, Qui vont pas du tout s'occuper du coup de ce qui va se passer au milieu du terrain Et votre safety sera trop haut pour jouer du coup tous le, les jeux de course en bas Donc il existe aujourd'hui des, des versions de la cover 3 ou le safety va être très agressif sur le jeu de course, va devenir low all player sur les play action. ça existe, d'accord Bon, c'est encore un niveau un au-dessus niveau au de la cover 3, mais là vous voyez du coup qu'on a ce problème sur les slants, et puis du coup tout ce qui va être tracé inside, on va être complètement ouvert. Donc là c'est ce que je vous ai dit sur le terrain, sur le schéma, pardon. Donc ça c'est le principe de la country cover 3. Maintenant la cover 3 match est censée régler tous ces problèmes-là, et euh, du coup euh, c'est ni plus ni moins qu'une cover 1 read. Okay, C'est-à-dire que du coup, en fait, on va, on va être une cover 1, mais s'il se passe quelque chose, bah, on va devenir une cover 3. Et ceci si se passe quelque chose, c'est simple, c'est si j'ai un tracé outside, là vous voyez sur la droite de l'écran, si j'ai un tracé outside numéro 2, cool coup l'overhang va ce qu'on appelle sail drop, donc curl to flat. Okay. Et si j'ai un tracé inside, on va faire ce qu'on appelle climb. Climb Drop, okay, c'est-à-dire qu'on va venir se mettre en dessous okay, d'un tra éventuel tracé de poste de numéro 1 ou d'un crosser type numéro 2 euh, de l'autre côté. Là, numéro 2, euh, je vous le dessine comme ça, attendez, ça sera bien plus clair, ok venait à faire un crosseur comme ça bah on se retrouve mécaniquement en dessous et sinon bah du coup si c'est vertical on est man to man c'est à dire que du coup si numéro 2 est vertical je prends la verticale de numéro 2 et je suis man to man avec lui ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec une cover 1 à la fin c'est ce que je vous expliquais dans mon dernier article sur le blog parlant de, de, de mélanger les couvertures man and zone c'est qu'en fait à la fin des temps toutes les couvertures match sont des couvertures man to man l'avantage d'une cover 3 match c'est clovering il a ses yeux sur deux vous pouvez pas lui demander d'avoir ses yeux dans la boîte comme vous le faisiez sur une country cover 3 pour la simple et bonne raison il est man to man avec deux s'il est vertical par contre du coup ça là, pour avantage qu'on va avoir des, des rpo et des play action rules, c'est à dire que du coup tout ce qui est slant et bubble bah du coup on, hop on va prendre on va prendre ça man to man ce qui fait qu'en fait finalement on, en, on enlève ces problèmes de rpo et de play action par contre il faut vivre avec le fait qu'on n'a plus d'aide à la course et que on a un conflit car on a un joueur qui joue une verticale euh, et que jouer une verticale est toujours conflictuel ou c'est intéressant pour vous de comprendre si vous jouez en d2 d3 et que du coup vous commencez à affronter de la spread avec vos équipes du coup votre cover 3 faut qu'elle évolue et que vous pouvez plus jouer une cover 3 euh, simple, classique, drop zone et de manière générale le, le drop zone est amené à disparaître euh, dans, dans le football américain hormis euh, pour certaines situations et euh, étrangement du coup euh, c'est dans des situations de blitz que ça reste encore très valable euh, du coup on va dropper 5 joueurs en coverage et on va blitzer 6 donc euh, tout ce qui va être high coverage, tout ce qui va être hot coverage toutes ces choses là c'est encore très valable euh, mais ça se fait de plus en plus rare comme je vous disais pour de bonnes raisons hein finalement, c'est parce que 1 c'est compliqué à jouer et 2 euh, surtout, ben en fait euh, break on the ball ça marche plus euh, ça marche plus, et ça marche plus depuis très longtemps puisque ce que je suis en train de vous expliquer, cover 3 match c'est Nick Saban dans les années 80 voilà j'espère que vous a, ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, si c'est le cas n'hésitez euh, pas à partager l'article, à regarder le reste des vidéos sur la chaîne et si vous avez des questions je suis disponible dans l'espace commentaire ou vous pouvez aussi m'écrire directement en DM sur mes différents réseaux, moi je vous dis à bientôt à la prochaine, ciao ciao